À chaque fois, elle échoue, et à chaque, à chaque fois, fois qu'elle échoue, elle tombe dans des cauchemars où elle voit <rire> cette confrérie <rire> entre les notes que, voilà, qui, qui tournent un petit peu. Et après, voilà, il y a un truc à la fin, mais je ne vais pas le spoiler tout de suite, mais... <rire> c'est... voilà, ça, ça alterne en fait, c'est une histoire, après c'est pas spécialement encadré, il n'y a pas de ni début ni de fin. Ouais. <musique> Tu oh. ah. je l'ai aussi. Tu Vas-y, fais J'ai Vas un vraiment bon, là, truc mais c'est très bien tu l'as fait parce que t'as regardé le plan d'anti et t'as regardé au-dessus après oui c'est ce que je me suis imaginé que tu allais projeter un truc j'espère que tu regardes assez haut on va projeter un truc ouais donc tu vas regarder derrière toi là tu vois l'arbre qui dépasse en plein milieu alors tu as le plan plus dans la main déterminé, mais pas le temps. En plus, tu de... sais que même pour y aller, tu vas avoir le temps. Euh... Pose-toi. De... De... <rire> je suis fais, euh, fais vraiment les vrais mouvements. Faut qu'on voit tes yeux bouger, mais il faut qu'ils soient dans le. Dans Genre, le regarde ici et en ça, bas. Dans le Allez vas-y Tu te lèves, tu prends ta veste et tu pars mmh. Je te suis pas, mais en gros faut qu'on te voit te lever, prendre la peste et te... prendre la peste et partir <rire> okay sûr. Faut que tu passes un ra. Si t'as les mains en c'est mieux dessus euh, ouais. presque donc tu attrapes l'idée c'est qu'on va les étaler mais normalement ça ne part pas du tout <rire> ça, ça marche bien yeah Et après, on reviendra. Allô mmh. Mmh. Mmh. Allô Ah, c'est toi. Ah oh, il y a une sorcière à la cong Donc <rire> si tu vois des os suspendus, <rire> c'est qu'on est conné dans la merde. <rire> hop. Regarde cette forêt parce qu'en fait du coup là tu vois la lueur elle est juste devant toi quoi. Tu regardes, hop, et tu rentres. D'abord c'est des pieds, après c'est des genoux, après c'est des 1, et après voilà Allez. Regarde Witch! Cours Métrage <rire> Elle est votre fox, elle est maître. Allez, c'est les dernières